Et salut à tous, c'est Sky On se retrouve aujourd'hui sur le serveur Epicube euh, pour faire un Moutron. Euh, parce qu'ils ont sorti une V2, je ne sais même pas. Enfin, bref, sans plus attendre la partie. Et donc voilà, on se retrouve euh, donc, pour la V2. Donc, je vous explique. En fait, euh, c'est pas ça. Ok, tu peux choisir aussi les particules. Pour les VIP, tu peux choisir ta couleur de traînée, mais surtout pour tout le monde il y a des kits donc par exemple euh, il y a le bélier qui casse les murs il y a, c'est pas tout le temps il y a sauter par dessus les murs avec la capacité lapin tu peux ralentir le temps avec chrono et passer à travers les murs en transformant en fantôme ok et donc euh, ça ça dure 30 secondes ça ça dure 35 secondes, 35 et 35 de rechargement hein, pas... Donc Hugo parti, maman quitte ses béliers, donc c'est casser les murs. Hop Ah On s'est éclaté ensemble. Hop, bon bah on va regarder la partie un petit peu. puis aussi ce qui est cool c'est que maintenant on peut aller euh, partout dans la map. Parce qu'avant on s'est allé pour re en, en haut. Parce qu'on n'avait pas le droit d'aller en mode spec. Euh, genre comme ça tu vas courir. Euh, on n'avait pas le droit. Ils ah. sont les mecs Tiens Mimi. Ok elle a une traînée verte là. transformer En fantôme, il y en a qui maîtrisent quand même mieux mieux le kit que moi. Comme ça, c'est sûr. A fait des ronds, comment ça se passe? Deathmatch. Alors, le deathmatch, bah, justement, c'est pareil. Il y a, il y a des world-porters et les gens sont tp dans un coin. Et donc, euh, bah vu que la map est bah ça va plus vite pour buter les gens. Et puis quand on est deux, sinon, on doit se buter à l'arc aussi. Ça, c'est drôle. Genre, t'es sur les moutons et genre, tu dois buter un mec à l'arc. Bon, moi, je galère un peu. Mais... Bah, GG Audrey. Allez, on s'en refait une petite. Hop là. Voilà. Notre hop là, okay. Voilà. Merci maintenant quand on est sur le truc. Là par contre ça a changé. Quand on tombe en bas. On se fait tp voilà attendez alors on va essayer je sais pas ce que c'est chrono tiens chrono essayez chrono je sais absolument pas ce que c'est mais par contre la capacité est plus rapide à recharger Et donc bon go essayer merde Il y a un mec a fait un mur à la sortie. What? Il n'y avait pas de mur, vous d'accord? Moi je parie Vortex. Je vais go sur Vortex. Vortex. Bon, on n'aura pas vu la capacité spéciale. Ah, Je pense que c'est avec le mouton qui doit aller plus lentement. Hmm. C'est barré où Vortex Ah là, petit Vortex. Ah on a du mal à le suivre. Hein. Ah, viens là. Viens là. Allez, on va. là. Viens là. un autre, Jenny Audrey. Ah. Ah, c'est quoi le quoi Ah, c'était avec des pinces. C'est couper la laine des gens. Voilà. Ouais, attendez, je vais regarder à combien de temps on est de la vidéo. Puis on se retrouve juste après. Pendant oh, qu'on est dans les moutons, go se faire un petit disco chip. Et... Oh merde. Euh, C'est plutôt cool. Euh, C'est un petit peu what the fuck aussi, hein, on va se mentir. En fait, une, chaise, une chaise musicale can ah, style la technique c'est de suivre Suis les moutons et tu spam cliques dessus voilà et eh ben non c'est dommage hein. Mec il sait qu'il va mourir. Tu vas mourir mon petit, tu vas mourir. Mais non, mais il en reste pas. Il n'a pas vu c'est qu'il en restait en fait. Il ah, n'y a pas des petits bonus là. Ah voilà, rien de tenté. What? I'm Là, qui a c'est d'utiliser tous les bonus qu'ils trouvent. Ah. Hop, le BNC 2015 perdu. Deux personnes, un mouton qui va gagner. Il PVP, ouais, ouais, je pense, ouais. Ah ça va être phoenix pvp Ouaiiiiis C'est quoi ça ce petit J'sais pas quoi Bon bah ben, c'est pas si mal Moi je euh gosse faire un petit un petit moutron. Tiens. Terminé par un petit moutron. On mmh, mmh, attend de personnes. Voilà c'est bon. Non toujours pas. Euh, voilà oh merde oh je glissé chef yo uh fantôme hein, tiens fantôme mmh. votre kit est fantôme parce que je suis ghostbuster ah, ça c'est chasseur de fantômes Ah des bonus. Mais what, pourquoi je me pète la gueule tout le temps dans le mur alors que c'est pas bon, il a pas de mur. Ouais, ah si, j'ai dû faire quand même pas mal de la merde. Hein. <rire> c'est si, j'ai fait vraiment de la merde en fait. Ou alors c'est pas mon côté. Une créature death. Si c'était mon côté, j'ai vraiment fait de la merde en fait. Non Alors regardez l'underwagon qui est en train de tout niquer et qui pue là. Elle ouais, s'est même pas sur le. Même pas sur un mur d'un mec. Ah uh Jess -huh. Match. Ah uh, uh, tiens, voilà. Combat à l'arc. Vous allez voir, c'est drôle. Le mieux, c'est d'être bon à cheval et à l'arc. Si c'était bon à cheval et à l'arc, ça va. Ah, mais il n'y a pas de mur, en fait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, Et surtout à vous abonner. Euh, ouais. Salut à tous, c'était Sky Pirate. Avoir un en Enderman. Je regarde au ciel. ouais Oh non. Ouais. Ouais, pas grave. Ouais. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker ou même t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Ah ouais, au fait, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo.